Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux couches dans le module Draw de LibreOffice. Par défaut, un document Draw contient trois couches. À la création ou à l'ouverture d'un document, mise en page et la couche active, c'est l'espace de travail par défaut. La couche contrôle peut par exemple être utilisée pour dessiner des boutons auxquels affecter des actions. Enfin, il y a la couche dans laquelle sont tracées les lignes de code. Un clic droit sur l'onglet montre que les couches par défaut ne peuvent être supprimées ni renommées, mais nous pouvons insérer d'autres couches que nous pouvons nommer comme nous le désirons, par exemple, ou encore. Les couches peuvent être visibles ou invisibles, imprimées ou non, et modifiables ou verrouillées. Nous rassemblons donc dans une couche les objets concernés par ces actions. Un plan pourrait par exemple avoir une couche pour le réseau électrique et une pour le mobilier. Le fond du plan sera verrouillé pour ne pas être modifié lors du positionnement du mobilier et nous pouvons choisir quelle couche visualiser ou imprimer. Les objets dessinés sont rattachés à la couche active lors de leur dessin. Par exemple, le cercle et rattaché à la couche cercle. Activons la couche carré. Si nous dessinons un carré ou quelque autre objet, il est affecté, rattaché à la couche active carré. Pour autant, les objets de toutes les couches sont accessibles quelle que soit la couche active. Outre le menu contextuel permettant de rendre visible ou non une couche, le raccourci clavier majuscule clic sur l'onglet bascule la visibilité de la couche. Il peut arriver qu'on se soit trompé de couche en dessinant. Par exemple, si nous rajoutons un cercle alors que la couche carré est active... Donc le cercle est affecté à la couche carré. Pour l'affecter à la couche cercle, sélectionnez l'objet, cliquez et maintenez le clic enfoncé jusqu'à ce que les bords de l'objet clignotent, puis faire glisser vers l'onglet de la couche cible, puis relâcher. Par exception à ce que nous avons vu, les cotations figurent dans la couche ligne de cote, quelle que soit la couche active lors de leur dessin. J'attire votre attention sur le fait que les couches ne déterminent pas l'ordre de superposition des objets qui se définit par la barre d'outils ou le menu contextuel. Lorsque vous ajoutez une couche à une page, elle est rajoutée à toutes les pages de votre document. En revanche, lorsque vous ajoutez un objet à une couche, il n'est ajouté qu'à la page active. Pour qu'un objet s'affiche sur toutes les pages, on l'ajoute au masque. Menu, affichage, masque. Et puis nous pouvons insérer des images, etc.